Dans notre chemin, je, je vous resitue un petit peu la démarche. Dans notre chemin vers le dépassement justement de tout ce qui peut freiner la rencontre amoureuse et euh, notre vie amoureuse épanouie, on a donc fait une première étape. La première étape, c'était l'identification des freins et du coup, bah, ce sur quoi on va agir, évidemment. Donc ça, c'est le premier élément pour avancer. Maintenant, on va faire un pas de plus. Et ce pas de plus, c'est la prise de conscience de l'impact de ces freins. Alors, vous allez me dire « Oui, mais d'accord, mais en quoi finalement euh, les, parler des conséquences va résoudre quoi que ce soit ?» bah, Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu n'as pas conscience de l'impact et que tu essaies plutôt d'enfouir un petit peu les choses, de mettre un petit peu la poussière sous, sous le tapis, tu n'auras pas ou tu auras moins tendance à faire évoluer ces freins. Et donc, tu auras tendance à rester freiné. Donc, c'est évidemment ce qu'on ne veut pas. La deuxième, c'est que prendre conscience des impacts, ça va te donner des perspectives aussi pour mieux agir et pour dépasser tout ça. Et la troisième, c'est que les conséquences en elles-mêmes peuvent à leur tour devenir des freins et on va voir ce fameux engrenage dans lequel, dans lequel on peut être. Donc, j'ai conscience que cette partie-là, ce chapitre-là, ce n'est pas le plus agréable. On va regarder les choses en réalité, mais les amis, ce n'est pas la réalité le problème. C'est quand on se cache la réalité. Donc, et vous inquiétez pas, la perspective, c'est vraiment de dépasser tout ça. Alors, et d'en faire, évidemment, un cercle vertueux. Donc, son âge qui s'affiche sur vos écrans, te sens-tu pleinement, j'insiste sur le mot pleinement, dans l'ouverture à la rencontre amoureuse, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Ok Donc, les conséquences de ces freins sur notre vie et surtout sur la rencontre amoureuse je voudrais vous familiariser avec ce que moi, j'appelle euh, dans un premier temps le cercle vicieux, et je mets beaucoup, beaucoup de, de, de guillemets à ce, que je vais, à ce que je vais vous dire, de l'échec amoureux. Parce que selon moi, il n'y a pas d'échec. Mais en tout cas, vous, vous le vivez comme ça. Donc, je, je reprends ces termes-là pour qu'on puisse commencer à renverser la tendance. Alors, je veux que vous compreniez la chaîne, en fait. La chaîne, c'est quoi Tout part de nos peurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Nos peurs, elles vont... Alimenter des croyances. On a parlé des croyances tout à l'heure. On va croire à ça. Le fait qu'on croit à ses pensées, à ses croyances, ça va avoir des conséquences sur notre vision ça, de, de la rencontre ou de l'amour. Ça va avoir des conséquences euh, sur les interprétations qu'on fait des situations. Ça va avoir des conséquences sur nos ressentis et sur nos émotions. Et hop, qu'est-ce qui va se passer Ce filtre-là va impliquer nos comportements comment on va agir ou réagir dans le cadre de la rencontre amoureuse. Et nos comportements vont créer la réalité de ce qui se passe. Et si tout part de nos peurs et qu'on se laisse guider par nos peurs, bah ce qui va se passer va venir renforcer nos peurs parce qu'en général, il va se passer exactement ce qui nous fait peur. Okay C'est hyper important que vous preniez conscience de tout ça parce que du coup, si on prend conscience de la chaîne, on va pouvoir venir bloquer cet engrenage et on va pouvoir venir agir sur cet engrenage-là. Okay et du coup, je vais vous donner les clés pour vous auto-coacher. Euh, Là-dessus, je vous en parlerai dans le chapitre 3. Donc, restez bien jusqu'au bout. Est-ce que ça vous parle, cette chaîne si, si vous êtes clair sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un, un petit cœur. Okay ça, c'est la première conséquence. C'est ce cercle vicieux qu'on va essayer de, de changer. La deuxième conséquence, c'est qu'on va se mettre dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'auto-sabotage. qu'il y en a à qui ça parle L'auto-sabotage. Et sans s'en rendre compte, évidemment, hein, c'est souvent très inconscient. Mais ça va vous parler, je pense, quand je vais vous en parler. C'est-à-dire que cet auto-sabotage, on va le retrouver potentiellement à toutes les étapes de la rencontre amoureuse. C'est-à-dire depuis la mise en ligne du profil, quelque part, jusqu'aux étapes de la rencontre et, et au-delà. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très concret. Parfois, on a tellement peur, par exemple, que ça ne marche pas c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas l'amour, ou qu'on ne plaise pas, ou que euh, la rencontre, finalement, ne euh, se, se passe pas comme on voudrait, etc., etc., que inconsciemment on va venir un peu saboter nos chances. Alors, quand on est, par exemple, dans cette peur-là, qu'est-ce qui va se passer bah, Si je prends l'étape du, du profil, il va se passer, et ça peut peut-être paraître paradoxal, mais quand on a peur souvent que ça ne marche pas, qu'on ne plaise pas, etc., on a tendance à quoi On a tendance, par exemple, à se cacher. C'est-à-dire qu'on va mettre des photos qui ne nous mettent pas vraiment en avant, ou on va pas en mettre, ou on va en mettre peu. Euh, on va, finalement, pas porter assez de soins sur notre descriptif, parce que du coup, on se dira ah bon, « bah, de toute façon, bah, euh, je ne vais pas plaire, ça ne marchera pas. » Donc on se sabote parce que si on prend pas soin de son profil, et ça, je vous encourage à aller voir tous les replays qu'on a fait sur tous ces sujets-là, y compris le profil, bah, forcément, on, on diminue notre chance de rencontrer l'amour. Mais on est dans cet auto-sabotage. Si pour illustrer, si on avance un petit peu plus loin dans le, la chaîne de la rencontre, au moment, par exemple, des messages euh, ou des premiers échanges qu'on va avoir avec, avec la personne, bah, peut-être que euh, si je crois que ça ne va pas le faire ou si, si, si j'ai peur que de ne pas plaire, bah, peut-être qu'on va se censurer, c'est-à-dire qu'on ne va même pas contacter. Ou alors, euh, on va contacter tous azimuts, mais on va être dans une énergie qui ne sera, qui sera pas la bonne, etc. etc. Lors des échanges, Peut-être qu'on va se fermer, peut-être qu'on va tout mal prendre et qu'on va commencer à, à être un peu en mode hérisson, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez les conséquences Et ça, c'est des conséquences extrêmement concrètes des choses. Mais c'est en réagissant comme ça qu'on est en train de saboter. Ce n'est pas, euh, pas parce que la peur serait la réalité, c'est qu'on va créer les, la réalité autour de cette peur. Est-ce que c'est bien clair pour vous, les amis euh, Donc... Si là, du coup, vous, vous dites oui, mais alors concrètement, comment je fais pour telle ou telle étape Là, je vous renvoie. On a des replays sur les messages, on a des replays sur les profils, on a des replays sur la proposition de rencontre, la rencontre, etc. Donc, vous allez trouver tous ces conseils. Mais ce soir, on est vraiment un cran plus en profondeur pour que vous, euh, euh, vous puissiez agir sur les, les, les choses qui vous bloquent un peu plus profondément. Euh, ok Dernière conséquence principale de, des freins qu'on a vus dans le chapitre 1, c'est la fermeture à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de se dire, ça vous amène très souvent, on en a déjà parlé ensemble, à une posture de repli, une posture qui va être parfois négative ou qui, qui va être en tout cas de, de fermeture. Euh, et vous le savez maintenant si vous me suivez, la rencontre amoureuse va forcément avec l'ouverture. On ne peut pas rencontrer l'amour en étant fermé à l'amour. C'est bien, bien logique ce que je suis en train de vous dire. Okay ça veut dire quoi Ça veut dire quand on, on ferme, on se ferme à l'autre euh, quand on n'accueille pas l'autre pour faire connaissance. Euh, et du coup, qu'on n'est pas dans cette notion de, de curiosité et d'exploration dont on, dont on parlera tout à l'heure. Okay ça veut dire aussi que, dans cette fermeture, on s'enlève un petit peu de spontanéité. La spontanéité, ça fait partie de la rencontre à l'autre. Okay Donc, l'idée de ce qu'on vient de se dire, c'est déjà que vous fassiez le point. Moi, je ne commence pas un coaching sans faire un bilan. Et un bilan sans jugement, encore une fois, juste pour savoir d'où on part. Comme ça, on sait comment euh, avancer. Et vous puissiez voir, effectivement, regarder les choses juste telles qu'elles sont, sur peut-être ce que vous ressentez comme étant vos freins, sur peut-être ce que vous ressentez comme étant des conséquences euh, aujourd'hui. Et on va pouvoir aller, euh, j'ai envie de dire attaquer, chacun de ces points-là pour, euh, pour les libérer. Et je vous assure que euh, vraiment, bah c'est ce que je fais tous les jours, ça se libère tout ça. Vraiment, et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que souvent, vous n'avez pas conscience qu'il y a des choses à libérer et vous ne savez pas quoi faire et c'est vraiment tout l'objectif de, de ce soir. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir euh, prendre quelques questions euh, du chat. Alors, on a la question de Magdalena qui nous dit « Il m'est difficile de savoir quelle personne me correspond. » Doit-on être de la même génération Est-ce que l'on doit avoir le même style de vie Est-ce que l'on doit avoir des goûts en commun Ou doit-on être différent pour mieux se compléter Super question. Alors, et merci pour la question, parce que finalement, ça rajoute une autre conséquence que je n'ai pas citée précédemment euh, de, de, de vos freins. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui nous freinent, quand il y a des peurs, quand il y a des croyances, quand il y a tout ça, euh, on va se sentir parfois un peu perdu voire même beaucoup perdu C'est-à-dire qu'on n'a plus nos points de repère, on ne sait plus vraiment euh, ce qu'il faudrait pour nous, ce qui serait le mieux pour nous, etc. Alors, je vais poursuivre euh, ma réponse euh, après, mais on me dit qu'il qu y a potentiellement euh, les résultats. Non. <rire> bon, bah, je vais peut-être poursuivre, alors. Euh, donc, ah oui, si on a les résultats, excusez-moi. Donc, te sens-tu pleinement dans l'ouverture à la rencontre amoureuse Oui, à 61%. Bon, c'est bien, déjà, 61%. Je m'adresse quand même à vous, les 61%, parce que parfois, on, on croit être dans la pleine ouverture et puis on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait le cas. Et évidemment, je vais encore plus m'adresser à, à vous, euh, les autres pourcents euh, qui vous sentez encore un petit peu dans la fermeture. Alors, je reviens à notre question de Magdalena. Donc... Du coup, on se sent parfois un petit peu perdu. C'est-à-dire que, vu nos expériences passées, vu voilà les craintes qu'on peut qu'on peut avoir, on, on croit qu'il faut qu'on rationalise la rencontre amoureuse, et on croit que bah et on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il nous faudrait, est-ce qu'il faudrait que les personnes soient comme ci ou comme ça, euh, complémentaires ou identiques, euh, les âges, la, la géographie, etc., etc. Et moi, j'ai envie de te dire, Magdalena, que ça, c'est pas les bonnes questions à se poser. Je te remercie d'avoir posé la question pour autant, parce que euh, ce qu'il y a d'important ne se situe pas là. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces questions qu'on va ruminer, en fait, nous font passer à côté de la vraie bonne question. La seule vraie bonne question qu'on a à se poser, c'est comment je me sens Comment je me sens dans les échanges que je suis en train d'avoir avec l'autre Même comment je me sens en regardant le profil ou en regardant la photo de l'autre Comment je me sens dans les échanges Comment je me sens euh, par téléphone, si vous avez la personne par téléphone Comment je me sens à la rencontre Comment je me sens Et le comment je me sens n'est jamais au bout du compte. Et, et j'aimerais bien que, que vous, euh, en toute honnêteté, vous puissiez vous rendre compte et puis peut-être mettre un cœur si, si ça vous fait tilt. Au bout du compte, le comment je me sens n'est jamais lié à ces questions-là. Le comment je me sens, ça peut être je me sens bien ou je me sens pas bien. Quel que soit là, je me sens bien ou je me sens pas bien avec quelqu'un euh, qui euh, a pas les mêmes goûts ou qui a les mêmes goûts. Ce n'est pas lié à ça en fait le comment je me sens. Donc vraiment je t'encourage Magdalena à recentrer sur l'essentiel, c'est le, le fameux comment je me sens. Euh, je veux répondre aussi à la partie de ta question, Alors, je ne sais plus comment tu formulais ça. Oui, doit-on être différent pour mieux se compléter euh, Là, pareil. Euh, en fait, il y a deux croyances, souvent, la croyance que soit il faudrait se compléter, hein, comme dans les deux parties, les deux parties d'une de, euh, voilà, même personne, quelque part, mais qui serait séparée en deux, euh, soit il faudrait être pareil. Je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai toujours entendu les, les deux croyances. Et en fait, là, pareil, ce n'est pas ça qui compte. Ça, on peut très bien fonctionner avec quelqu'un euh, qui serait différent de nous. Effectivement, il y aurait une certaine notion de se compléter. Et on peut très bien euh, fonctionner avec quelqu'un euh, qui est comme nous. Et à l'inverse, on peut ne pas bien fonctionner dans les deux cas. Donc là, encore une fois, c'est la même chose. Comment je me sens Comment je me sens Comment je me sens Donc les vraies réponses, Magdalena, elles sont dans ta sphère émotionnelle. Elles ne sont pas dans ta sphère mentale ou de, de critères euh, qui te feraient croire que ça va mieux se passer si avec toutes ces conditions ou, euh, ou autre chose. Okay, ok Ensuite, on a la question d'Anthony qui nous dit « Faut-il montrer en toute sincérité et tout de suite à une personne avec qui on a un bon contact avec qui un bon contact s'établit, pardon, la teneur réelle de ses sentiments, ou au contraire faire part le plus longtemps possible d'une totale réserve. » Alors, on n'y va pas de main morte, hein. c'est la totale réserve. Euh, des « Des sentiments exprimés trop vite aboutissent à des résultats diamétralement opposés au but recherché, j'en ai fait à maintes reprises, la cruelle expérience. » On a des questions top ce soir, bravo à vous. Euh, alors… C'est intéressant parce que je sens un peu ce côté binaire. Soit là, euh, on balance tout, hein, euh, le grand amour tout de suite, etc. Soit on est dans une totale réserve. Moi, j'ai envie de te dire que le chemin amoureux, c'est quand même un chemin de nuance. Et que sans doute, la vérité se situe euh, entre les deux. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, et du coup, on voit aussi une autre conséquence de, de nos freins. Cette conséquence, c'est la perte de spontanéité. Là, tu te demandes finalement si tu devrais dire ce qui se passe à l'intérieur de toi ou pas. Donc, tu es en train de passer dans quelque chose qui est un petit peu plus stratégique et un petit peu plus spontané. Euh, et évidemment, tu sais bien que moi, je vais toujours t'encourager une certaine spontanéité. Mais j'ai envie, vu que ce soir, on va en profondeur dans les choses. J'ai vraiment envie de te faire une réponse encore à un autre, à un autre niveau. Et j'ai envie, moi, de te poser une question, euh, Anthony. Euh, C'est qu'est-ce qui te fait croire que tu as des sentiments amoureux aussi vite. Parce que derrière ta question, je sens une sorte d'empressement où je sens que tu crois que tu es amoureux et que sans doute que tu l'es très très rapidement. Je veux te poser cette question-là parce que en fait, aux prémices, quand on est au tout début, c'est pas vraiment de l'amour qu'on ressent. C'est des choses qui sont très importantes mais qui sont liées à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on va ressentir de l'attraction. Et quand je parle d'attraction, je ne parle pas uniquement physique, hein. je parle d'une euh, forme d'attirance globale pour la personne, de l'intérêt. Euh, on va ressentir un certain élan pour la personne, on va ressentir de la curiosité pour la personne, ou une envie de la voir ou de la revoir, etc. Mais ça, souvent, vous le confondez avec l'amour. À ce stade-là, ce n'est pas encore de l'amour. Donc du coup, Anthony, j'ai envie de te, te présenter les choses comme ça. Réaliser qu'à ce stade-là, ce n'est pas encore de l'amour, donc du coup, c'est n'est pas approprié de parler de tes sentiments amoureux alors que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et du coup, ça veut dire que oui, tu parles trop tôt, mais t'en parles trop tôt, pas parce que tu en parles trop tôt, t'en parles trop tôt parce que tu confonds et que c'est n'est pas ça, en fait, qui est en train de se passer. Et du coup, croire qu'on est amoureux et, et dire qu'on aime, etc., quand ce n'est pas encore le cas et quand c'est très tôt, oui, bien sûr que ça peut faire peur. Parce que du coup, c'est presque même un peu, euh, ça, ça peut mettre même des doutes euh, à la personne. En tout cas, ça peut mettre une certaine pression si la personne elle est un peu moins dans l'empressement que toi. Okay Donc, c'est important que tu remettes les choses à leur place et que tu te rendes compte de ce qui se passe. Et là, du coup, si tu mets les choses à leur place et que tu te rends compte qu'au début, bah, c'est toutes ces choses qui se passent dont je viens te, de te parler et qui sont en jeu, là, tu peux être dans la spontanéité de l'expression. Tu peux exprimer ton intérêt pour la personne. Tu peux exprimer ton envie de revoir la personne. Tu peux exprimer ta curiosité. Et là, ça, ça ne fera pas peur et ça sera absolument juste en termes de timing. Et du coup, tu pourras être dans la spontanéité. Et là, on est vraiment là. C'est la parfaite illustration que je suis en train de te faire d'un cercle vertueux. Ensuite, on a la question de Jérémy. Alors, Jérémy, je me pose la question si je suis fait pour être en couple. Et oui. Et là, pareil, hein, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais te le, le répéter. En fait, oui, tu te poses la question parce que tu as des peurs, parce que tu doutes, parce que tu n'as peut-être pas confiance en toi, etc. Mais au fond de toi, Jérémy, tu as envie d'être en couple. C'est déjà ça. Je voudrais resituer le, le débat là-dessus. Tu te poses cette question-là, mais ce qui est le plus important, Jérémy, c'est ton envie d'être en couple. Encore une fois, tu ne serais pas sur l'appli, tu ne serais pas là en train de nous poser des questions si tu n'avais pas cette envie, et c'est top comme point de départ. Donc, connecte-toi un peu plus à ton envie déjà qu'à tes doutes et à, à tes peurs. Ce que j'entends dans, dans... Alors, ce n'est pas vraiment une question que tu poses, c'est plutôt quelque chose que tu nous partages. Ce que j'entends là-dedans, c'est encore une autre conséquence de, des freins dont on a parlé au premier chapitre. C'est une certaine forme parfois de découragement ou de remise en question profonde sur des sujets aussi profonds que est ce que je suis fait pour, euh, pour être euh, en couple. Là, je vais être très claire et ça vaut pour, évidemment, vous tous. On est tous faits pour l'amour. J'ai envie de vous dire, on est même né pour ça. Okay toi, pas moins que les autres. Okay Donc Déjà, sur le sujet de l'amour, je ne voudrais vraiment pas que tu, que tu parasites ce sujet-là parce que évidemment que tu es fait pour ça et ce n'est pas parce que tu as, as des moments de découragement, etc., que ça voudrait dire que toi, tel que tu es, etc., tel que tu es constitué, j'ai envie de te dire, tu ne serais pas fait pour l'amour. C'est la première chose. Mais ce n'est pas le mot « amour » que tu as utilisé. C'est le mot « couple » que tu as utilisé. Et là, moi, j'ai envie de te dire... Essaye de repartir peut-être un peu de la page blanche parce que derrière ça, peut-être que je suis pas fait pour le couple, je pense qu'il y a énormément de croyances liées au couple. Il y a peut-être dans ton imaginaire énormément d'injonctions, euh, de contraintes, de, de, de choses préétablies par rapport au couple. Et je crois que là, tu es célibataire. Je crois que, et tu as sans doute vécu des choses dans le passé, etc. C'est le meilleur moment. Pour repartir à zéro et partir à partir de toi. C'est-à-dire, en fait, le couple, tu vas pouvoir le créer comme il te ressemble. Tu n'es pas obligé de rentrer aux chausse pieds dans des modèles ou dans des schémas qui ne te correspondent pas. Ça veut dire que, moi, j'aimerais bien que tu te poses la question, c'est quoi un couple qui me conviendrait C'est quoi une relation qui me conviendrait dans laquelle je pourrais m'épanouir Elle aurait quelle forme Elle pourrait se passer comment Etc. Je veux que tu partes de ça, en fait. Euh, c'est quoi la vie amoureuse qui te ressemble finalement Plutôt que de vouloir rentrer dans des, des choses peut-être qui te correspondent pas, du coup tu te sens pas bien, du coup on est dans un cercle vicieux et du coup tu crois que t'es pas fait pour le couple. Mais c'est pas vrai ça. C'est juste peut-être que tu n'es pas fait pour certaines formes euh, de couple ou de certaines interactions euh, ou de relations qui te correspondent pas. Et c'est tout à fait ok, d'accord. Donc. Moi, j'ai envie que tu te sers justement de tes relations passées ou de ce qui ne t'a pas convenu pour en faire quelque chose et t'autoriser la liberté de te dire, bah, moi, j'ai envie de vivre ça. Et du coup, je ne sais pas si tu vois la richesse et peut-être la perspective que tu offres aux personnes que tu vas rencontrer d'être dans cette chose très positive, de dire, voilà ce que moi, j'ai envie de vivre. Est-ce que toi aussi Est-ce qu'on se rejoint sur des choses Etc. Etc. Ok Donc, on va récapituler là ce qu'on s'est dit sur ce deuxième euh, chapitre. Première chose à retenir, il est tout à fait possible de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on est en train de faire à ce moment, en ce moment même. Je veux vraiment que vous en preniez conscience. On est déjà en train de travailler le truc. C'est déjà en train de travailler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il se passe déjà quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il est important de comprendre et de prendre conscience de où on en est actuellement pour changer les choses. Ok. La troisième chose, et je ne cesserai de le répéter. La rencontre amoureuse, c'est une question d'ouverture. Et je vous propose d'aller dans notre troisième étape, finalement, dans cette libération des freins, qui est l'étape, justement, de comment je vais les dépasser, au-delà de ce qu'on vient de faire ensemble, évidemment, comment je vais les dépasser pour vraiment rencontrer l'amour. Et c'est notre chapitre 3